Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Les développeurs de C&G souhaitent que les métiers puissent avoir une représentation physique dans le monde et le Cargo Deck est la première étape vers cet objectif. Lorsque le moment fut venu de rediscuter du transport ou des raffineries, la décision fut prise de créer des modules sur des stations déjà existantes. Il aurait été possible de résumer le Cargo à une simple interaction avec une console, mais Siédui souhaitait proposer une véritable expérience avec un espace dédié où le joueur pourrait profiter de l'ambiance. Ces stations servent de centre névralgique pour la marchandise, qui est ensuite redistribuée ailleurs. Une grande partie de l'inspiration provient évidemment des structures existantes. Mais au final, ce qui est important, c'est de réussir à y intégrer une petite touche Star Citizen. Et dans un lieu tel que le Cargo Deck, l'audio est plus important que jamais cartez vos premiers pas, il faut que vous ressentiez l'agitation qui se dégage de la zone. Concernant l'extérieur, vous pourrez trouver le stockage des gros conteneurs, qui servent également à habiller la structure. Cela vous indiquera au premier coup d'œil la spécialisation de la station vers laquelle vous vous dirigez. Le design est volontairement aéré pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil d'un peu plus près si l'envie vous prend. Pour accéder au cargo deck, il vous faudra prendre l'ascenseur. Une fois arrivé, si vous tendez l'oreille, vous remarquerez que l'ambiance sonore est constituée de plusieurs couches superposées. Il y a le bruit de fond, l'ambiance générale, et enfin, les petits détails. Tout cela donne un ensemble cohérent donnant l'illusion de la vie. Pour l'ambiance générale, ils ont particulièrement insisté sur les annonces vocales. En plaçant l'origine du son au bon endroit, ils ont pu obtenir une sensation renforcée de verticalité. Quand vous aurez fini d'admirer la sonorité du lieu, vous arriverez dans l'espace central, où des conteneurs feront des allées et venues au-dessus de votre tête. Cet espace est le cœur de vie de la zone, mais concernant le joueur plus particulièrement, ce qui est réellement important, c'est le magasin. Vous y trouverez de nombreuses fournitures dont la plupart ont très certainement été déchargées dès qu'on très peu de temps avant. Et c'est aussi là que vous trouverez le contenu lié au gameplay lui-même. Il y aura des consoles d'échange, des fournitures et tout ce dont vous aurez besoin pour mener à bien vos missions. Comme toujours dans Star Citizen, la 3.11 n'est que la première étape à partir de laquelle les développeurs pourront itérer au fil des patchs. Il pourrait y avoir à terme de nouvelles missions, un système de réputation, les decks pourront également servir de base pour le système de guildes. Les développeurs espèrent vraiment que les joueurs sauront voir l'importance de cette première étape pour le futur des métiers. Nous allons maintenant faire un petit tour de ce qui nous attend en 3.11. Tout comme les stations qui reçoivent de nouveaux modules, les anciennes zones reçoivent un coup de peinture grâce au nouveau pinceau qu'a permis la plaine Tech V4. Comme les bibliothèques ont été agrandies, il n'y a pas que les textures qui sont mises à jour, la géologie a elle aussi été impactée. La diffusion des objets à travers des textures transparentes bénéficie elle aussi de ces améliorations. Cela peut paraître être des changements mineurs, mais chaque avancée permet l'amélioration globale des visuels du jeu. Tout cela fait partie du processus d'évolution et d'utilisation des dernières technologies existantes pour améliorer le jeu jusqu'à sa sortie. Et pour visiter tous ces superbes environnements, vous pouvez utiliser les tout nouveaux vaisseaux de la série 100. Vous pourrez choisir entre le modèle classique mais efficace, le 125A qui montre qu'on n'a pas besoin de sacrifier le style au bénéfice de la puissance de feu, ou le 135C et sa soute à cargo bien dissimulée. Arrivant un peu plus tard mais toujours dans le cycle 3.11, le très attendu Mercury, prévu pour être le fleuron de la vitesse et de l'efficacité. Et si vous êtes passionné de transport de marchandises, il se peut que le Mercury possède un petit extra si celle que vous transportez n'est pas vue d'un bon œil par tout le monde. Le front-end du jeu est entièrement refait pour améliorer l'expérience des joueurs lors de leur connexion et tendre les bases pour préparer l'avenir du jeu. Le BR2 viendra s'ajouter à votre collection de gros canons amenant une grande efficacité à courte distance, tandis que le GP33 sera le premier lance-grenade du jeu et risque de créer des situations intéressantes. L'acteur Feature Team a travaillé dur pour ajouter le tout nouveau système de retour de force, qui vous permettra, entre autres, de ressentir désormais le déplacement de votre vaisseau. Évidemment, vient aussi la très attendue refonte du système de lancée d'objets, accompagnée de la prédiction de trajectoire, simplifiant grandement la vie lors de l'utilisation d'une grenade. Pour gérer votre stock d'objets à lancer, vous pourrez utiliser la nouvelle interface basée sur le Building Block, et vous permettant de déplacer vos objets entre les inventaires, simplement en les glissant. Ce système fonctionnera également avec des inventaires externes aux joueurs, comme la soude du roc par exemple. Bien qu'ils ne doivent pas avoir la vie trop facile, les prisonniers verront eux aussi des améliorations dans leur cadre de vie. De nouveaux objets seront disponibles aux distributeurs, comme de la nourriture ou de l'eau, ainsi que d'autres objets. Et si vous avez envie de prendre l'air plus tôt que prévu, il se pourrait qu'on ait aussi pensé à vous. Si vous souhaitez aller en prison plus tôt que prévu, il vous sera possible en trois penses, de chercher les ennuis avec votre vaisseau aux alentours des stations, grâce à la refonte des zones d'armistice.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 a très bientôt. Bisous des étoiles.